Bonjour à tous et à toutes et à toutes. à cette dixième journée et aux dix ans des journées de la TDI. Je vais juste un petit temps, quelques mots, euh, pour laisser la parole aux... comme nous avons l'habitude dans les journées. La vie privée dans tous ses éclats, de peine, de pleurs, les sentiments, les émotions, dans le cadre des mesures de protection et de la protection du handicap. Protéger qui Protéger quoi Qu'en est-il du droit à l'erreur Respecter la vie privée Respecter les libertés, les contraintes, sans contraintes Quelle liberté de penser Quelle liberté, quelle liberté de choix Quelle liberté, liberté de foi Questions qui viendront alimenter notre journée. Aurons-nous des réponses, des avis, des tensions, des conflits, euh, des jugements Sûrement. Des réponses à voir. Oui, mais dans le respect de chaque individu. Écoutez. Échanger, avancer. Je vous souhaite une bonne journée d'échange et d'écoute.